Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ceux qui ont la journée, pour ceux qui ont la soirée. Bonjour et bonsoir. Euh, Aujourd'hui, immersion à Mzoia, d'accord. Euh, le village de Amzoisia, immersion. Allez, je vous souhaite une très, bonne, une très bonne immersion et une très bonne fin de journée pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti Allez, immersion Mzoisia, on est parti N'hésitez pas à partager les amis, partager, partager, partager le live. de se faufiler un peu. Alors, soyons curieux, qu'est-ce qu'on a ici Ici rien de particulier, des habitations. Ici c'est que des habitations. Ok. Allez partager, partager les amis, partager le live. Une zoïa. Ah. Ah ici c'est une hmm. propriété. On va regarder un petit peu la map. Donc là, ici, on a, on a une partie haute ici, d'accord est qui est, Ce qui est sur ma gauche, les, les quartiers qui sont sur ma gauche. On va regarder un petit peu la gauche. Après, on va descendre le côté euh, plage. Mzoisia, les amis, Mzoisia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, habitation Toujours des épaves de voitures, un petit peu partout. Ah, des, des déchets qui datent. Ah, les batteries là, ça fait longtemps que c'est là comme ça. Hein. Même le Féliti qui vient dessus, le Féti Batata, là, qui reprend le dessus. ici c'est que des propriétés ouais, c'est que des propriétés que des propriétés Bonjour, bonjour. Salam alaikum tout le monde. Salam alaykoum ceux qui sont de comores en juin, partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on est dans le village de Mzozia. Euh, C'est une petite, euh, une petite ville. enfin un petit village, pardon. Euh, au sud. Ici, on a le quartier qui est côté haut, vers la forêt. Alors, est-ce que si on monte un petit peu plus, il y a des quartiers, ici, il y a quelques construction, Je sais pas si c'est des bidonvilles ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ça va, quoi. alors qu'est-ce qu'on a ici? Si on fait le tour, ah voilà une petite surprise, une épave de voiture. La hantise. La hantise. Ah, Là-bas, c'est une propriété. Route non goudronnée. Voilà deux épaves. Ah, Celle-là, ça date depuis xx euh, et X temps. Hein. Ah, tiens. Une Petite moto ici, c'est une zone de décharge. Ici, c'est une zone de décharge. Ah, voilà, voilà. Je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, ben, ici, le constat c'est sur la rivière, ben, la rivière qui est un petit peu sèche. Là, vous voyez, petite moto ici qui va finir à la plage après. Bon, on a fini de faire le quartier qui est sur le côté vers la vers la forêt là on va prendre le quartier qui est vers la plage Allez, on n'hésite pas à partager partager le live. Ici, bon alors, gros point. Déjà, on commence par ici. Quelques déchets, les déchets. Voilà, déchets. Euh... Ah, c'est même pas coupé, hein. c'est même pas taillé, rien du tout. Et là, le petit jackpot. No comment. Il n'y a pas de souci, Il n'y a pas de problème, aucun problème, hein, les amis. C'est normal, d'accord c'est normal à Mayotte, c'est normal là, là c'est normal, toute, toute la colonne là c'est normal, tout ça, tout ça, ça prend de la place pour rien du tout. Hein dites rien, hein dites rien. Moi je, je montre juste le constat. Voilà, mais il faut rien dire. Ça fait des années que c'est là, mais ça gêne personne. Hein ça gêne personne. Vous voyez ce que je veux dire Ça gêne pas. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Alors, ici, on a le côté de, de la plage. Là-bas, au bout, on va descendre. Hein. Là, c'est la plage. Je vais pousser quand même jusqu'au bout. Là, ici, on a le panneau de sortie Nzoazia. On a le panneau de sortie qui est là. Mais moi, c'est pas le panneau de sortie qui m'intéresse, c'est les déchets, les déchets qu'on a ici. En l'occurrence, là. C'est dommage, quoi, c'est dommage. C'est vachement dommage de découvrir cela. Voilà pas ramassé depuis x temps ben ça va rester là hein. ça va jeter les gens y jettent, ça s'accumule ça s'accumule et puis à un moment donné ça arrive sur la route et c'est à ce moment là qu'ils qu comprennent que il faut euh, il faut euh, il faut enlever quoi donc ici pour le côté euh, de la plage pour le quartier qu y a sur le côté de la plage je vais commencer par la plage Et après on va On va arriver euh, On va arriver dans le, dans le village Du côté de la plage Alors ici, petite farée, il n'y a personne On a quand même euh, De la chance d'avoir la plage voilà, vous voyez la plage. Hein On a, de la... On a euh, cette chance d'avoir la plage. Voilà, très belle plage ici. Voilà la plage de Mzoisia. je vais vous la donner en grand format. Vous voyez, on a la route en haut. Mesdames et messieurs, bienvenue à la plage de Hemzouazia. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Mayotte, la plage de Hemzouazia. Voilà ce que ça donne. Une petite vue 360. Et on part dans cette direction-là, dans le village. Ici, on a une très belle plage, les amis. Je pense que vous la voyez bien. Elle est à peu près assez correcte en matière de déchets. Donc c'est à peu près correct. Ici, on va continuer jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout, les amis. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs ici, puisqu'il y a moins de bateaux. C'est assez agréable de voir cette plage. Ça vaut le coup, elle vaut le coup, hein, la plage de Mzoisia. Hein. C'est une très belle plage. L'eau est pas trop euh, très boueuse. Donc ici on va bifurquer un petit peu vers la droite, rentrer dans les quartiers et puis redescendre au bout de la plage, le côté opposé. Je viendrai en juin les amis. Non, si on prend la commune, la commune elle est grande, mais le village en elle-même, elle est toute petite, Mzoazia. Donc ici, on a la rivière Sèche, et on va rentrer dans les quartiers ici. Je à quoi. J'espère qu'il ne va pas m'agresser. ça va fait hein pour en fait barre gars il y a des barakas il y a alors on va essayer de bien contourner Bon, nous sommes dans le quartier côté plage. Alors, qu'est-ce que nous avons ici Des petites surprises, là. Bon, wow, pas très, très surprenant. Ici en face on a la route principale mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout les rues euh, pour voir un petit peu les euh, le développement ça va Allez les amis, on n'hésite pas à partager les live, partager le live, partager, partager. Alors, on coupe un petit peu. Ici on a les routes qui datent de je ne sais pas combien de temps là. Ah, voilà l'état de la route. Ici le côté... Ah, voilà quelques déchets ici électroménagers. portion de route quand même il faut le souligner ici jusqu'au bout ça ouais quoi là ici on a la mosquée on a la mosquée de Mzoasia ici Toujours en travaux bon ça va être euh, un bon résultat après euh, la construction du minaret on peut choper la vue on peut choper une vue ici alors on va voir ce que ça va donner toujours se mettre en hauteur pour voir oh, oh. attention ne pas tomber voilà la mosquée ici en face vous avez la mosquée et la construction du minaret ici. Alors on sort au carrefour ici, le petit croisement, vous voyez là où on est sorti flagrant, hein. toujours le même constat, pas très pas très flagrant ici, hein. oh, ça peut le faire. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici On va descendre un petit peu quand même. c'est en fonction de, de temps les amis pour ceux qui demandent là les immersions c'est en, en fonction de l'emploi du temps c'est pas choisi au hasard chaque jour un live immersion coucou toi alors ici Oh, C'est super, hein. il faut enlever cette merde qui est en dessous là, il y a plein de déchets, ça les accumulations qui, qui, qui se cachent sous les, les arbres parce que la nature a repris dessus, hein. donc euh, à revoir quand même. Alors ici on est près du stade de foot de Dnzozia. C'est en construction, c'est en travaux, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est en travaux. Il y a des travaux. Vous le voyez. Donc ici, il y a des travaux pour le stade de foot de Dnzozia. On va monter pour voir ce qui s'y passe. Alors ici, on a le stade, le stade de foot, qui est en travaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ici Aucune idée. Voilà, ah, il faut vraiment refaire ça, hein, c'est fissuré. Ah, il faut vraiment refaire. Donc ici, je vais d'abord monter dans le croisement de la route. Après, on va redescendre. Ici. Ok, je vois où on est. Ça, c'est la route qui va vers Boigny. Quand on prend le croisement, d'accord, la route qui va euh, vers Boni au moi, je vais redescendre ici. Ici on a le foyer de jeunes, Il est là Le foyer de jeunes qui est ici Ici, on a une route quand même qui est dégradée ici. Des piscines. Une école maternelle là. Alors, sport, création. Alors ici, il va y avoir la création d'un multisport, un petit plateau ici je pense, ils vont faire ça ici, un plateau ici, Vous voyez, il y a le panneau de projet là mais ça n'a pas encore commencé, hein. je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Avec les déchets ici, c'est que ça reste très longtemps. Et puisque ça reste longtemps, ça rentre dans le sable. Vous voyez ici, ça n'a rien à faire. Ici, il faut que ça soit ramassé. On a la plage juste à côté, d'accord. Ici, on a la plage tout juste à côté, et donc c'est pas très cool. Les routes, beaucoup de piscines, beaucoup de trous. Donc là, on est au bord de la plage. La plage, c'est là, on va y aller. Hein. Mais d'abord, les petits trous, hein. les petits trous de souris. La plage. Ah, ici, le propriétaire... Ça l'intéresse pas. Hein. Voilà le côté opposé de la plage. Ça va jusqu'au bout. Après, c'est les mangroves. moi, GG. Moi, fait. Ah, barca, fait. Mzoazia, Donc euh, désolé parce qu'on ne peut pas capter partout Il hein, y a des endroits Où il n'y a pas de réseau Alors on verra euh, d'ici là à quoi ça va ressembler Ce stade là on verra à quoi ça va ressembler mais ça a l'air intéressant le projet qu'il y a ici Alors, il faut voir la fin donc euh, bon en attendant voilà les déchets dans le stade en attendant pas mal de choses ici mais je pense que le projet après le, le projet terminé il y, a... il y a quelque chose de beau à voir. Mais pour l'instant, il faut faire de l'entretien. Il faut enlever tout ça. Là. Hein? Ça. Ici on a la gendarmerie de Mzwasia qui est là. Alors, c'est la sortie d'école. Plein d'enfants là qui sortent de l'école. Ici euh, la route qui va vers Boigny, donc euh, de cette direction là, on va vers Boigny. Si ces habitations Donc on va appréhender ce côté-là par ici, on va passer cette route-là. On dit qu'il n'y a pas d'eau, Ici, c'est une propriété. On va un à Oui. Oh. Hey. oh. Hey. On femme faire un ah il est bien dressé en fait le chien est très bien dressé ça va ça hein? va ah non, tu vas te bouger après, tu rigues. Ça va? Biotou? Ah, donc l'école, c'est en haut. Donc, ici, c'est l'école. détail très importante la route d'accord de d'en bas jusqu'ici là c'est le même constat hein, vous voyez et ici on a quoi l'école primaire c'est l'école primaire ici et la route est très détériorée ici comme vous voyez, c'est du du gravier. Hein. Il y a trop de piscine ici. Donc ici, c'est l'école. Ah, on peut boire. Je vais aller boire. Ah, utiliser l'eau. Allez, buvons un peu. <coughs> donc <coughs> <Alhamdilillah>. <coughs> alors si on monte un petit peu plus que l'on a ici. résidence l'Elysée, il va y avoir une résidence qui va être construite ici, Vous voyez cette résidence professionnelle particulière, ah, ça sera là-bas là. la résidence Alors là on a quadrillé rapidement une zoisia. soir ici Vous voyez c'est tout petit le village mais euh, la commune est très grand donc euh, notre live va s'achever ici au niveau du croisement pour euh, rejoindre Bonnie et le côté euh, nord, Mamoudzou, Chirongi. Donc vous voyez où on est Ici. Alors le panneau qui est en bas, je sais pas ce qui est écrit là. Majmeoni. Là, c'est Maj euh, petite, le petit village qui est en bas là. Majmeoni. Si on descend un petit peu plus, mais ça fait pas partie du live aujourd'hui euh, donc euh, on combine pas les lives là on différencie bien donc Mzoasia, on a capturé aujourd'hui l'immersion je vous laisse avec ces images les amis je vous souhaite euh, une très bonne soirée une très bonne journée euh, selon euh, les positions de chacun. Voilà ce que ça ça donne Mzozia Non, je marche pas à pied jusqu'à Boueny. Je, je marche pas jusqu'à Boueny. Aujourd'hui le village de euh, Mzozia et puis et une prochaine fois peut-être le village de Boueny euh, ou Mramadoudou etc etc. Mais chaque live est dédié. Euh, ça reste euh, dans, une, dans un village euh, dédié. Par exemple, si c'est Bouenî, ça reste Bouenî, tout court. Euh, on ne va pas rajouter euh, euh, autre village dessus. Donc, aujourd'hui, Mzoisia, on reste en Mzwasia. Donc, euh, restez connectés sur les actualités, euh, sur euh, euh, les nouveaux, euh, les nouvelles immersions, pardon. Restez connectés, ça va venir, on ne s'arrête pas, il y aura des immersions dans d'autres villages, euh, Kanikeli, euh, Kanibé, etc. Partout, on va faire des immersions. Je vous souhaite une très bonne journée. Ah je bégaye les amis, je bégaye les amis. Je vous souhaite euh, une très bonne journée, je vous aime les amis. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Euh... On est ensemble. D'accord On est ensemble pour les immersions, pour les actualités. Euh, ce que vous attendez, d'accord je, je fais l'effort pour vous montrer Mayotte, yacht, quadriller, faire des immersions, euh, faire aussi euh, des, des vols de drone aussi pour vous donner euh, une autre vision, euh, vue de ciel. Allez, bonne journée, bonne soirée, bisous, je vous aime, que Dieu vous protège.